Bonjour à tous, bienvenue dans Startup Talk numéro 4 de Visibilise, le média au service des entrepreneurs. Je reçois aujourd'hui Alexis Blanvillain, cofondateur de ProvideUp. Bonjour Alexis. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Alors Alexis, ProvideUp, en quelques mots, qu'est-ce que c'est Alors ProvideUp est une plateforme qui aide les entreprises à trouver des prestataires de type freelance ou agence donc, aussi bien dans le digital, le marketing, le design, l'événementiel. Donc, des entreprises viennent chercher euh, soit des experts dans certains domaines, comme euh, un développeur euh, web ou mobile, un designer, un community manager, soit euh, des petites agences qui vont être capables de répondre à un projet de type euh, vidéo ou application mobile ou site internet qui fait appel à plusieurs euh, compétences. Donc euh, nous les aidons en fait, euh, elles viennent, elles décrivent leurs besoins et tous les prestataires intéressés euh, postulent et nous on, on fait une sélection pour euh, choisir vraiment les prestataires qui sont les plus adaptés euh, à sa demande ce qui permet au client d'avoir très rapidement euh, une shortlist de prestataires qui sont euh, parfaitement adaptés à son besoin. Quelles sont les évolutions à moyen terme du service alors nous souhaitons euh, développer un système de paiement en ligne qui en fait euh, permettra aux clients de payer le prestataire directement à travers la plateforme. Donc ça aura pour avantage de, de faire gagner du temps euh, des deux côtés et également euh, de générer automatiquement le contrat et toutes les, le devis, le contrat, la facture et voilà, toutes les, les complications administratives qui peuvent être euh, difficiles à gérer d'un côté comme un autre. Euh, voilà, ça permet de tout garder sur la plateforme et d'avoir aussi une traçabilité de, de l'engagement qu'ont les clients avec les prestataires. Voilà. D'accord. Quels sont les, les leviers marketing que vous avez aujourd'hui Alors nos leviers marketing euh, sont essentiellement pour l'instant euh, des leviers euh, gratuits, c'est-à-dire euh, on fait de la publicité euh, sur les réseaux sociaux, donc euh, on utilise Twitter, euh, Facebook, euh, LinkedIn aussi, et euh, on utilise également Pinterest, euh, Dribble. Donc euh, Pinterest et Dribble vont être plutôt orientés euh, pour aller chercher euh, des créatifs, euh, des freelances ou des agences, et euh, LinkedIn, euh, Facebook et Twitter vont plutôt être euh, orientés sur la recherche de clients qui recherchent euh, des prestataires. Donc on a également euh, la possibilité de faire de, de gagner en visibilité en se faisant connaître de blogueurs ou de personnes euh, euh, comme vous, par exemple, qui, qui nous permettent de gagner en visibilité en faisant connaître notre service. Et euh, enfin, la dernière euh, on a aussi un blog qui nous permet de donc on écrit des articles et ça nous permet d'améliorer de, de, notre référencement et de aussi nous intéresser des utilisateurs par le contenu. Et, euh, et enfin, le, la dernière, le dernier levier marketing, c'est euh, le démarchage, tout simplement, se faire connaître d'entreprises, de, de personnes au marketing et aux achats qui peuvent euh, directement utiliser euh, la plateforme. Voilà. Eh bien, parfait. Merci beaucoup pour cette présentation, Alexis. Merci d'être venu au micro de, de Visibilis. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain dans Start Talk numéro 5 Donc pour une nouvelle édition. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.